Y'ont pas conscience, y'ont pas gagné anti-classement. tu la caillou pour pas capable de faire pays pays changer. cautionné to tout ça qui mal. Nous pas jamais décidé de faire bien un jour. Mais le pire dans tout ça, c'est que moon qui t'adouit à l'origine yon véritable révolution d'un pays, c'est au même qu'a fait exaction contre propre peuple. Même c'est chaque jour ma priori pour nég exam faire une révolution. Ouais, comme si dossier les États-Unis, quel les le dossier des pour apprendre là-dedans à la la fond? FBI mangeait déjà. Même plutôt parler avec les petits bandits Parce que ça ne pas briver un bon matin. Pris dit, vous et vous vous vous Mais prend conscience. Ils dit au ne peuvent pas entre eux encore. Et laisse ne peuvent pas goûter avec l'État. Mais me dit non ça le jour où nous prenons une décision, ça cap bon pour le pays, est. nous sommes tous en face des États-Unis. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Chaque jour, c'est un problème. Chaque jour, c'est plein. Chaque jour, c'est un peu revendication. C'est de l'eau qui va couler dans ces petit peuple là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 on a de pour faire ah. manger pour sept ans. Ok. Mm. Nous sommes allés des nuits. L'Elvin vinil allé à l'église. de la Nous avons d en d en nous mm. à la de l'église. la ville l'église. Nous avons parlé l'église. Mm. Mm. Nous, nous avons parlé de la pas de Nous pas parlé la l'église. la Nous avons parlé l'église. Nous avons le pas mm à -hmm. il a joué deux petits amènes. Pour il pour c'est Depuis que tu Tous les détails à l'examen ne viennent pas sur là Qui a joué? a joué OK. a joué OK. Donc... Non. On m'a parlé. Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Le y a eu six petites, a mamans, il a deux mamans qui ont mouru, il a un dernier fil, il a ont un plus d'âme dans bébé, pour moi, quatre jours. Ça, c'est radio, c'est parce que je me suis dit, je ne pas je ne pas recevoir un appel l'autorité. Moi-même, depuis avant, je suis passé dans tout le bureau, moi, responsable, je pour le Mm -hmm. Monsieur, là, moi-même, si moi, bien loin là. Vous au même. Moi, dit ou Oui, cest même ou qui séparé avec depuis trois ans, c'est ça? Ou habiter meilleur, oui. ou marcher dans même l'église à clé et l'autre dame deux petites avec lui, était également. Oui, oui, il était meilleur parce que c'est notre domaine qui nous Pardon? Oui, y happen like hmm. a meilleur parce que c'est dans le poste qui la été c'est l'homme qui et à a pu appeler le film, on a mis J'ai besoin de nous, besoin de nous, j'ai besoin de nous nous avec tout le monde c'est dans là où nous sommes. Mais au courant que vous avez des et que vous avez des on on que on on? On avec Est-ce que vous avez des avec dame ça? Parce que quand même, c'est sans l'allô. Oui, seulement mmh. mmh. oui, oui mais, mais est-ce est est que des machos pas d'adoué fait ensemble bon ça dépend des filles, parce que on connaît ma pas jamais dit, ouais, ma clod, ça dépend des filles bon, non pas dit pas peut parler oui ça avec même avec même avec l'autre dame non pas de conversation non pas de parler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 nous avons là, les les fait des mille, parce que là, Mais pas ça, mais moi, même pas je m'en avec elle, parce que c'est une femme, mais en tant que deux qui sont c'est pour nous ne ensemble. Ok, ok. Et, et, et, mais, mais, mais tu es sur votre pour divorcer, pour juste faire Non, non, non, pas de bien Ok. pas de bien encore. Donc,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 Ok, donc Othéry est là pour te préciser que l'autorité aura rentré en contact avec comme euh, Madame Marie, mais qui est séparée avec euh, l'alo. Mais mais vous euh, promettez pour, pour rentrer en contact avec euh, Madame, avec, en fait, avec l'autre dame, non? Quand même, pour permettre que Simon soit capable de participer dans cérémonie, ça? n'ai pas de problème avec, parce que l'alo par là déjà, ça ne porte pas tout petit lalo est capable de participer là dedans. Ok.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 Là, il il a la même bête six et elle n'a a Elle m'a il a la même pas téléphone là. Elle Il a le qu'il a dit. Il dit comme ça que première fois au milieu du midi il Après <três> ça, il a eu le téléphone encore. Il dit comme ça que il va du on y a là, mais nous parles, on nous à la de pas, mm -hmm. on dit, on je suis en tellement. Je suis en Je ne Je Mm -hmm. Non, non, vous adressé, vous parler avec vous, parce que monsieur, vous blême, papa, nous, a pas vous Hein? d'ailleurs, on dit, maman vous c'est un donc petit a te venu. vous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 Il vous voulez la cause la je dis à souffler. Bon, on va frère le bac de la vie. la lui. Elle de vous aussi, elle est malade de C'est deux est malade de vous l'autre C'est deux petits togains. Oui, mmh. l'autre, la bonne chose, faire la prophétie qu'elle Mmh. D'accord. Merci, vous, madame. Oui, merci, oui. D'accord. Merci Papa, vous remercie vous ça vous vous oui, Batisan, oui, Batisan, faites, vous oui. D'accord. Monsieur Dieu seul, oui, nous sommes grands frères Yvnaïdo. Moi-même, moi, moi c'est Jeff Michael Sano Et grand frère, moi, John Robinson Sano. Sanon. Mm Yvnaïdo -hmm. sorti depuis mardi, à midi 20. Il était allé à la à ou bien à la ville pour la régler. Il était passé par sous il y a un monde qui a fait le tourner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 nous n'avons pas encore. Si c'est que nous avons encore un Que nous encore un Si nous une information, d'ailleurs, nous passer l'hôpital général, nous passons pompiers oui, y a pas de okay? Et, nous là nous pour faire nous faire pour nous faire avis euh, pour nous faire avis pour oui. si nous information nous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 Ok, donc euh, nous passer là pour, pour, pour, pour. Au moins, tu as permis, si effectivement que M. Ta tu as permis de nous joindre, de nous joindre à l'avance. Oui, oui, en effet. Oui, oui. oui. Okay. <coughs> en effet. Mm -hmm. Toutefois, il est à l'avance, toutefois, nous avons tué, toutefois, bon. bah contre, ça mm -hmm. nous a encore seulement, faire nous jeunes corps, au moins, mm -hmm. nous avons okay. mm -hmm. un côté dépouille à reposer. Au moins, mm -hmm. yeah. nous avons un côté dépouille yeah. à reposer. Nous avons un dernier hommage, nous avons et nous avons fait façon nous. Mm -hmm. Mais s'il vous plaît, si nous t'as tué, il vient aido ça nous. Poulain, il vient aido ça nous. Remettre nous des là s'il vous plaît. Oui. Monsieur, il y a une pièce pour identifier. Oui oui, mais c'est pas jamais, marcher marché sans pièce. Il mm va -hmm. jamais marcher sans pièce, okay. il y a toujours une pièce souli. Une sac sac qu'est souli en un moment Et... euh...